je vais évoquer avec vous une question qui m'a pas mal intéressé qui m'intéresse toujours sur les relations qui peuvent exister entre biodiversité et santé sachant que si on pose la question simplement puisque les micro-organismes agents de maladie font partie de la biodiversité quel quel regard doit-on avoir sur cette biodiversité D'un côté, il faut la conserver, ce que je pense absolument. Mais en même temps, si elle contient les, les microbes, comment faire pour conserver des, parfois des organismes qui nous posent quelques soucis Alors déjà, pour euh, bien situer les choses, sur cette première image, à gauche, vous avez les différents types de micro-organismes, certains d'ailleurs étant des, des macro-organismes, qui peuvent parasiter, contaminer les, les mammifères. Par exemple, prenons l'exemple des mammifères. Vous avez des virus, vous avez même des prions, vous avez des bactéries, vous avez des champignons et différents modèles de parasites. Et à droite, vous avez un exemple de troupeaux domestiques. Ce sont des animaux domestiques, on voit le, le berger au fond, avec plusieurs espèces. Et certainement, tous les animaux qui sont sur cette image hébergent euh, des champignons, des parasites, des différents microbes. Alors comment tout ça se passe Comment est-ce que nous cohabitons et comment est-ce qu'on peut encourager une cohabitation entre cette diversité sans pour autant mettre notre santé et celle des animaux d'élevage en, en péril Alors un petit rappel sur une autre biodiversité, non pas celle des domestiques mais des sauvages. Là vous avez quelques images de mammifères, chacun appartenant à un ordre différent. Je ne sais pas si vous connaissez tous les ordres qui sont représentés ici, il n'y a pas deux images de, du même ordre, mais entre les Dermoptères, les Scandantia et les macrocélides, je ne sais pas si les noms vous disent grand-chose, mais imaginez que tous ces animaux-là hébergent également leurs virus, leurs bactéries, leurs parasites, et croyez-moi, on ne les connaît pas tous. Et ma foi, c'est très bien, et apparemment, ils vivent très bien ensemble. Est-ce que nous, on pourrait faire la même chose comme eux font avec leurs propres microbes Ce schéma met en, en relation, donc c'est vraiment un schéma, ce n'est plus une, une photo, à gauche, les, les microbes, à côté d'eux, vous avez la faune sauvage, toujours des mammifères dans ce cas-là. Au milieu, vous avez le porc et la poule qui sont des animaux domestiques qui vivent à côté de l'homme. Et le mot domestique veut dire qui vivent dans la maison de l'homme. Et c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence au niveau sanitaire. Après, un peu à droite, vous avez les humains au sens large et la planète sur laquelle tout le monde se trouve. Et tout le monde, depuis quelques décennies et quelques siècles, bouge beaucoup et il y a un certain nombre de conséquences à ces mouvements. Mais clairement, la partie importante dans ce schéma-là, pour moi en tout cas, ce sont les animaux domestiques qui font le lien entre ce qui se passait avant dans la sphère sauvage et qui se passe aujourd'hui avec nous. Et probablement, leur proximité avec les humains pourrait expliquer une partie des mauvaises surprises sanitaires dont certainement vous avez entendu parler. Et malheureusement, en 2020, comme en 2021, nous continuons à parler beaucoup. Alors maintenant, quelques exemples ou en tout cas quelques schémas qui peuvent illustrer des situations, sachant que la diversité des situations est également très grande. Mais je prends l'exemple d'une maladie à vecteur, donc qui n'est pas transmise directement de malade à malade. Mais il y a dans ce cas-là une tique qui fait le lien entre des personnes ou des êtres vivants, des mammifères et des oiseaux, surtout mammifères sains et des êtres vivants euh, euh, malades. Et vous avez une bactérie qui est la responsable de la maladie de Lyme, c'est une Borréliose Le schéma continu explique avec les flèches le cycle naturel de la maladie sans intervention, sans participation, sans contamination des, des êtres humains. Et et vous voyez euh, que ça se passe finalement entre les, les, les tiques avec les œufs, les larves, les nymphes et les adultes. Vous savez que les tiques ont trois stades de développement et chaque stade a un seul repas sanguin. C'est assez simple comme, comme schéma. Les larves se nourrissent une fois, elles tombent, elles muent, elles deviennent nymphes. Un repas est pareil pour les adultes. Les humains sont en dérivation anecdotique sur le schéma. Le seul problème, c'est que comme c'est nous, ça nous concerne, et évidemment, on essaie d'empêcher ce, cela. Et le réservoir de ces bactéries, ce sont les tiques. Et les tiques se nourrissent sur un certain nombre de mammifères, et en fonction de la densité de ces mammifères autour de la sphère dans laquelle habitent les humains, on aura ou pas une amplification, et donc une augmentation des risques de transmission depuis les réservoirs que sont les tiques vers les humains, et on sait que les rongeurs, par exemple, sont très très propices pour l'alimentation des larves et des nymphes de tiques, que les cervidés sont également extrêmement propices pour l'alimentation des nymphes et des adultes de tiques, et qu'en fonction des densités de ces différentes espèces, on pourra avoir plus ou moins de risques de contamination des humains, et que donc la maîtrise, si on veut maîtriser et diminuer le nombre de cas qui apparaissent chez les humains va jouer sur l'aménagement du territoire, le rendre plus ou moins favorable d'abord aux tiques et également aux ongulés et aux rongeurs. Et Par exemple, des études montrent que plus les carnivores sont présents, plus la pression de prédation sur les rongeurs est grande, plus le risque de transmission de la maladie aux humains est faible. Une maladie que tout le monde connaît qui est la grippe, qui est liée à des, à des virus influenza, en haut à gauche, vous avez le cycle avec les oiseaux sauvages qui est le cycle ancestral dans lequel se trouvent tous les virus connus, euh, influenza, qui circulent dans, dans ces espèces. Et à nouveau, vous voyez qu'entre les oiseaux sauvages tout en haut à gauche et tout en bas les humains, vous trouvez les animaux domestiques. Et à nouveau, ce qui fait le lien entre les réservoirs sauvages et la, la faune sauvage au sens large, y compris les micro-organismes qu'elle héberge, ce sont nos animaux de compagnie ou d'élevage qui sont à côté de nous et qui font le lien. Et c'est là que se trouvent les probabilités de transmission entre l'extérieur, le sauvage et l'humain. Et ce ne sont pas les animaux sauvages en tant que tels qui représentent un risque pour les êtres humains. Le plus souvent, l'intermédiaire et le, le danger est lié à la présence, à la proximité avec les animaux d'élevage. Et simplement pour les gens qui s'intéressent à la virologie des, des virus influenza, c'est un virus ARN chez lequel l'ARN est coupé en huit segments indépendants et il se peut qu'un animal, là c'est un petit cochon qui est dessiné, soit contaminé par plusieurs souches de virus différentes et dans la multiplication virale du virus dans les cellules de cet animal, de ce, ce porc, il peut y avoir des recombinaisons et le virus qui va sortir, qui est tout en bas, entouré de verre, peut être un virus dont l'ARN mélange plusieurs segments de plusieurs souches virales, et c'est ce qui explique à chaque année, à chaque saison, le virus de la grippe, soit différent des précédents. Il, il, il peut évoluer naturellement par mutation, mais également par recombinaison, ce qui explique sa, la difficulté d'avoir pour l'instant un vaccin universel. Il faut refaire en, en, en permanence tous les ans des nouvelles souches de virus. Et pour terminer, si on a beaucoup parlé des microbes, j'aimerais quand même rappeler que évidemment l'espèce humaine dans, dans, ce, dans ces, toutes ces histoires-là n'est pas simplement victime, c'est pas « on n'a pas de chance », c'est la fatalité, on a été attaqué par des méchants microbes qui nous veulent du mal. Je, je pense que c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que nous sommes malades parfois et parfois c'est même très désagréable, mais en même temps nous sommes acteurs dans l'histoire de ces maladies. Imaginez qu'au début de l'année 2020, avant qu'on parle de Covid, il venait toutes les semaines 90 vols commerciaux d'avions, 200-300 passagers depuis les différents aéroports de Chine jusqu'à Paris-Charles-de-Gaulle. C'est quand même assez considérable. En 2019, la dernière année normale d'avant, on estime que les avions sur Terre ont transporté, enfin, autour de la Terre même, 4 milliards de passagers, alors que la population humaine totale est à peu près 7 milliards, 5 ou 6, 100 millions d'individus. Comment pouvez-vous imaginer que, dans ces conditions-là, on n'offre pas la planète à n'importe quel microbe qui débarque chez quelqu'un La ville de Wuhan, dans le Hubei, en Chine, est-ce que c'est là qu'a vraiment démarré la Covid Je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu des gens malades là-bas. Mais à Wuhan, vous avez le fameux marché où on vend sans doute des animaux. On vendait des animaux un peu bizarres de différentes régions du monde. Et vous aviez un aéroport international. Et donc, dans la même journée, une personne pouvait traverser le marché, croiser un animal et donc un virus prendre l'avion et être quelques heures plus tard à l'autre bout du monde. Mais c'est tout ce qu'il faut pour les virus pour, à partir d'une émergence, c'est vraiment l'accident, c'est l'étincelle, devenir un incendie. Et l'incendie, c'est nous qui avons créé les conditions de son, de son développement. Le virus, il fait l'étincelle au départ. Mais si on n'est pas capable de le repérer et de l'éteindre tout de suite, avec nos avions, avec nos moyens de transport, avec nos échanges, eh ben la, la planète est au virus. <rire> Je vous remercie.